Apprenez à danser la salsa, la bachata ou encore la kizumba dans une ambiance conviviale avec des professeurs passionnés et expérimentés. Des cours tout niveau, toute l'année, 7 jours sur 7, des stages, des soirées abdos pour pratiquer les passes vues en cours et même des ateliers chorégraphiques pour se surpasser sur scène, comme dans avec les stars. Alors, qu'attendez-vous pour préparer la rentrée Préinscription sur salsanoesa.fr